Je vais vous présenter L'Homme au bouquet de Sophie Mufa-Méridol, parue chez Calmont-Lévy. Sophie mufa Meridol est née à Lyon et est très attachée à cette ville. Ses deux premiers romans s'y déroulent. Elle vit actuellement en Haute-Savoie. Philippe Fardeau, la cinquantaine, vit seul dans une chambre de bonne miteuse dans la presqu'île à Lyon. Il gagne sa vie en travaillant de nuit comme manutentionnaire. Au matin, il s'arrête pour boire un café dans un bouchon crasseux sur les bords de Seine, de Saône. Puis il regagne sa chambre en rapportant invariablement un bouquet de fleurs acheté en chemin. Au bistrot, il est pris en sympathie par un nouveau client, Antoine Demange, un commissaire de police tout proche de la retraite. C'est à la page 89 qu'on envisage qu'il y ait eu un crime. À la page 252, on apprend le passé de Philippe Fardeau, sa vie de famille qui a basculé, le pourquoi il a purgé une peine de dix ans. Entre le vieux flic cabossé par la vie et le médecin usé et réprouvé, un jeu étrange s'engage où le piège n'est pas celui que l'on croirait. Le roman est plaisant à lire, des phrases courtes, de nombreux dialogues. J'ai aimé ce livre car les éléments du récit se révèlent peu à peu. Quel forfait a commis Philippe Fardeau pour avoir fait de la prison À qui destine-t-il les fleurs qu'il achète tous les jours en sortant du travail Pourquoi passe-t-il tant de temps à la fenêtre à regarder les cours de danse qui se déroulent en face de chez lui Le roman nous, fait, nous permet d'analyser aussi tour à tour chaque personnage. Deux salles, deux ambiances et le twist final est bien mené. L'auteur tient le lecteur en haleine jusqu'au bout pour nous dévoiler enfin les liens entre Virginie, la prostituée, le commissaire, Maxence Pelletier, l'ancien co de Fardeau, Momo, la poudre et Montauban. Un très bon suspense